Euh, on s'est parlé qu'on aurait une stratégie euh, qui nous permettrait euh, de se faire connaître pour y arriver. Alors on va faire un, un Google My Business. Je fais une recherche Google mon entreprise. Et ce qu'on va faire donc dans les faits, c'est se ce répertorier, euh, mettre notre entreprise sur la map. Ça va aussi nous permettre d'être sur Google Maps. Ah. C'est concept. Alors, on attend que ça apparaisse. Pour y arriver, il faut vous avoir créé un compte Google+. Je n'ai pas fait de tutoriel sur le sujet, parce que j'aime à penser, j'aime à imaginer hein, que jamais ça ne fonctionnait pas. Vous allez dans la section contact et vous m'envoyez un courriel. Et je promets de vous aider. Donc, et on va se créer une fiche donc d'entreprise. Tout simplement, on va, ensuite, quand les gens vont rechercher, ben ça va apparaître. Ils vont être en mesure de voir l'ouverture, le nombre d'entreprises, comment s'y rendre, etc. etc. Alors, le nom de l'établissement supérieur. Cet ah, c'est Internet, alors au Canada, l'adresse postale. Je faut toujours de ne pas faire d'erreur sur celle-là, ça va être saprement important. Je vais éviter de mettre un accent sur Montréal pour me faciliter la vie. Et je vais mettre le bon code postal. Rassurez-vous qu'il va bien vous montrer hein, où vous vous trouvez. Sur la carte qui est à droite. Maintenant, choisir une catégorie. Dans mon cas, ça va être éducation. Je vérifie qu'est-ce qu'il me suggère. L'adresse de site. Autre suggestion. Prenez le temps de bien copier votre adresse et de vérifier quand vous la collez. votre site Capelin. Vous êtes bien bien certain que vous donnez à Google la bonne adresse de votre site. super important. Alors voilà, ça fonctionne parfaitement. Je reviens donc à Google mon entreprise et je poursuis. Je propose des biens et services au domicile de mes clients. Oui. Je choisis Québec. Et je clique sur continuer. Donc, il me dit que la catégorie n'est pas retenue. Alors, tutor privé, ça me représente bien, merveilleux, je fais continuer. Donc oui, je propose des biens au service de mes clients, euh, dans quelle région? Alors, j'inscris ici mon code postal. et j'indique que je peux accueillir les clients, et j'appuie sur continuer. Donc, Google veut s'assurer que, euh, ici, l'adresse qui est bien inscrite, que c'est bien la bonne, parce que vous allez recevoir par la poste une carte. Cette carte-là va être très importante pour vous permettre de... Valider votre présence web. Et vous, vous l'envoie en fait pour être bien certain que l'adresse que vous avez mentionnée, elle est physique, elle existe. Alors, vous allez recevoir un carton, il va y avoir un code dedans. Et ça va être très, très important ensuite de retourner sur Google My Business. entrer ce code-là qu'ils vont vous envoyer. Dire combien de temps ça va arriver. On va être patient. Donc, est-ce que je veux recevoir mon code de validation par téléphone? Pourquoi pas? Alors, ce que je vous recommande, c'est tout simplement euh, d'arriver ici et de permettre un appel. Je mets fin euh, à la vidéo, donc j'attends cet appel-là. Je vous montrerai pas le code de validation, n'est-ce pas? Et on se revient pour un autre vidéo pour la suite de la configuration de notre page Google Mon Entreprise.